Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et Moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le derija et s'épanouir au Maroc. Si tu ne me connais pas encore, je suis d'origine française, j'habite au Maroc avec mon mari et nos enfants depuis une dizaine d'années et je parle couramment le derija que j'ai appris en totale immersion dans ce beau pays. J'ai donc créé Maroc et Moi pour transmettre tout ce que j'ai appris au Maroc et ainsi accompagner les personnes qui veulent apprendre le derija marocain et s'épanouir dans ce pays. Chère famille Maroc et moi, ça fait un an et demi que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Je tiens donc en premier lieu à vous présenter mes excuses si cette absence a inquiété certaines personnes parmi vous. Je vous remercie aussi sincèrement de votre fidélité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons de mon absence, où en est la formation d'apprentissage du Délija que je vous ai promise, et enfin je terminerai par un cadeau. Pourquoi donc cette absence d'un an et demi La dernière fois que je vous ai donné des nouvelles. Nous étions en plein confinement strict lié à la première vague de Covid-19 qui a duré trois longs mois au Maroc. Et vous savez tous combien la vie de beaucoup d'entre nous a été chamboulée. Euh, ça a été le cas pour moi et j'ai perdu des personnes qui m'étaient très proches. Donc personnellement, j'ai grandement ressenti le besoin de prendre du recul et de garder un silence total. J'ai ainsi entamé une réflexion personnelle et fait le bilan de ce qui me plaisait et me déplaisait dans mon expérience avec Maroc et moi, et il m'est apparu indispensable de mettre en place une gestion de mon activité et une stratégie de communication qui me correspondent pour me focaliser sur ma priorité, c'est-à-dire t'enseigner et te partager mes connaissances et mon expérience avec sincérité et qualité. Donc Beaucoup d'entre vous me demandent comment accéder au PDF de mes cours gratuits. Euh, en effet, mon site maroc -et est indisponible suite à des difficultés techniques. Donc, J'ai prévu de renouveler complètement le blog Maroc et Moi et de le remettre en ligne dans les prochains mois. Cependant, je suis en train de réfléchir à une solution qui te permettrait d'y accéder avant la réouverture de mon site et donc je t'en informerai sur Youtube. Concernant la formation que je t'ai promise pour t'aider à comprendre et à communiquer en Dalija, à l'heure où je te parle, tous les supports écrits des cours sont prêts, et crois-moi, il y en a beaucoup. Je suis en train de réaliser les nombreux bonus qui les accompagneront. Bref, j'ai beaucoup avancé, mais j'ai encore du chemin à accomplir, donc elle ne sortira pas avant quelques mois. J'avance lentement, mais sûrement. Mon objectif restant le même, c'est-à-dire te proposer à terme une formation innovante qui répondra au mieux à tes attentes. Donc, Pour l'info, la formation que je proposerai prochainement durera plusieurs mois. C'est une véritable méthode qui te permettra de commencer d'un point A et d'aller vers un point B afin de pouvoir enfin faire un bond en avant dans ta compréhension et surtout ta communication en Derija. Donc, Pour être informé de la réouverture du site maroc et, et du lancement de ma toute première formation pour apprendre le DERIJA marocain, je t'invite à renseigner ton prénom et ton adresse email en cliquant sur le lien dans la barre de description, même si tu t'étais déjà inscrit au blog maroc -et par le passé. Ainsi, dès que j'ouvre à nouveau mon site, je t'enverrai directement un mail pour que tu puisses obtenir ton accès à tous mes cours gratuits de DERIJA mis à jour et je t'informerai en avant-première du lancement de ma formation. Donc je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification, car dans les prochains mois, je continuerai d'être discrète et ne serai présente que sur YouTube et sur mon adresse mail pour répondre à nouveau aux messages. Donc pour finir, voici enfin ton cadeau dans les prochains jours, je publierai un nouveau cours de Délija sur ma chaîne YouTube et tu pourras télécharger la fiche de cours et les podcasts qui l'accompagnera via le lien que je te donnerai dans la barre de description. Ce cours devrait te plaire autant que les autres t'ont plu. Donc voilà, si tu m'as écouté jusqu'ici, je te remercie de ton attention et si ça te dit, mets un pouce bleu à cette vidéo et donne-moi de tes nouvelles en commentaire, ça me fera sincèrement très plaisir de te lire. Donc prends bien soin de toi. T'es la frasik, t'es bzef et à bientôt. Slama, bye!